Bonjour les amis, c'est Yushka, bienvenue sur mon site de Tarot des Cinq Soleils. Et eh bien aujourd'hui nous allons voir, donc dans la série, euh, le Tarot de Marseille et la lumière du Tarot, donc des Cinq Soleils, nous allons voir la dernière carte qui appartient là quelque part au zodiaque. C'est le dernier signe du zodiaque et c'est le signe du poisson. C'est la 19e carte qui se nomme le soleil. Voilà, alors on y va et on va voir, disons, tout ce qui est inscrit euh, sur, euh, sur cette carte. Alors là, bon, ah ben, je vais quand même le mettre. 19 et 100, vous savez, c'est le deuxième chiffre euh, donc, euh, qui, qui correspond au, au poisson. 19e carte, d'accord, c'est le 12e signe, d'accord, et là on a le soleil, alors là accrochez-vous, mais à mon avis maintenant vous avez vu un peu comment ça se passe, euh, je vais essayer de faire euh, doucement, doucement, doucement, alors là on voit qu'il y a deux bonhommes. De petits, de petits bonhommes, comme ça on se dit, waouh c'est chouette, hein voilà des jumeaux quelque part, deux de, de enfants, de, voilà, ah ben les enfants naturellement normalement puis on les voit là ils sont souriants, ils sont sous une pluie de soleil et tout, c'est joyeux, mais enfin euh, on, on voit pas trop le truc disons avec euh, le signe des poissons, alors bien sûr faut aller chercher le signe des poissons, le soleil déjà, et deux soleils déjà, c'est un petit peu, quand même, c'est un petit peu bizarre, voilà. Alors, déjà, je vais tout de suite vous dire une chose, c'est que le mois du poisson, tous les trois ans, pour rééquilibrer, disons, le calendrier soleil lunaire, il y a un mois supplémentaire. Ce qui fait qu'en réalité, ce fameux soleil, le soleil avec deux enfants, te dit que tu as deux mois. C'est un, un signe qui, parfois, porte deux mois. Voilà. Donc là, il est en train de situer, donc, une, une période dans l'année, hein, qui porte deux mois. Ou une période dans l'année qui portera, à un moment donné, parce que ce n'est pas à chaque fois, c'est tous les trois ans environ, donc deux mois. Alors, un mois, ça fait 30 jours, deux mois, ça fait 60 jours, ou sur la roue du Zodiac, ça fait 30 degrés, et 30 degrés, mais quoi qu'il en soit, on voit que c'est un multiple de 30, tout simplement. Alors, il y avait la douzième euh, carte qui se nommait le roi, et qui portait le chiffre 30, celle-ci porte deux fois quelque part de façon exceptionnelle le chiffre temps 30 quand le mois il est doublé, vous voyez bien ça veut dire que là on va mettre dans les cartes dans le tarot de Marseille, faut impérativement se servir, de l'astrologie, 12e mois, 12e carte, même des lettres, la forme des lettres, je vous montrerai ça, et également on va compter, vous allez voir c'est bizarre, on peut compter en pouce, on peut compter en pied, donc c'est un rappel un peu rigolo pour dire, ah bah ben, tiens ça aussi c'est une mesure quelque part, voilà, donc là il sert absolument de tout pour pouvoir placer des messages C'est un rébus, je vous l'ai dit, c'est un rébus, tout simplement. Alors, là, je voudrais vous montrer, dans un premier temps, que c'était, on l'avait vu le pendu, qu'il fallait le tourner dans tous les sens. Et je vous ai dit, euh, pied, pied, attention le pied, ça c'est important, le pied. Bon, regardez-moi, je vais juste faire une petite avancée, là, là. Euh, parce que euh, je pense que il faut absolument que vous voyez ça quand même de, de près. Bien. Et maintenant, je vais vous montrer le secret euh, quelque part. Hop là, un petit peu plus près peut-être. Un petit peu plus loin, un petit peu plus près, un petit peu plus loin. Oh là là, vous voyez ça. Regardez bien, disons, la forme des jambes. Ce coude... Hein, le pied qui passe comme ça par derrière la jambe qui se tend et qui remonte comme ça avec le pied en bas Bien, et eh bien il faut savoir une chose que euh, quand on, on, on, on, pour désigner une, la planète Jupiter donc on fait ce, ce truc là donc quelque part euh, le dessinateur avant, donc au départ, il a repris ni plus ni moins que, vous voyez, le symbole de Jupiter. Au cas où on ne l'aurait pas compris, tu as le douzième signe, tu as le douzième machin, etc., etc. Donc, je te remets ça de tous les côtés, de façon à bien situer, être très, très clair, très précis sur les informations. Euh, pour pas te dire, non, tu te trompes, là, tu imagines quelque chose et c'est pas ça. Vous voyez, donc là, ok, on l'a vu. Euh, je vais, il faut que je vous montre les choses vraiment au fur et à mesure pour pas que ça soit embrouillé parce que si c'est embrouillé, c'est pas du tout amusant. Bien, alors là, quelque part, je vais pour continuer. Là, je suis obligée de c'est à la lumière du tarot des, des cinq soleils, je ne parle pas trop de mes cartes, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de vous montrer les merveilles que contient euh, quelque part, attendez voir, le tarot euh, de, de Marseille, et à quel point c'était caché. Vous voyez les deux lettres qui sont en haut, et eh bien il y en a, qui, qui est au-dessus de la corne là, donc sur la droite, eh bien, euh, c'est la douzième euh, lettre, donc. Hein? Euh, ensuite, celle qui est sur la gauche correspond donc au douzième signe, d'accord Eh bien, figurez-vous qu'en réalité, dans le graphisme, c'est exactement la même mais renversée. Vous voyez, exactement la même et renversée. Voilà, j'ai mis un petit peu là, euh, un petit peu plus bas. Puis après, ah oui, parce que douzième, douzième, donc là, c'est un petit rappel. Ok, et là, là, ce que j'ai fait, je l'ai marqué quelque part un peu sur une ligne, de façon à vraiment le styliser. Voilà, en définitive... Vous savez, les lettres, après, on les stylise un petit peu, mais, mais, mais en, en réalité, elles se présentent comme ça. Voilà, si vous voulez euh, comprendre le truc, si vous imaginez une, une ligne, voilà, l'un côté correspond à la lettre donc euh, du 12e, euh, de, de, lettre enfin du, donc du roi euh, du, de, de la balance d'accord parce que c'est le signe de la balance et là à gauche elle correspond au douzième donc signe qui est donc le poisson voilà pourquoi ce renversement de 12 et 12 et qu'on les met en correspondance mais sans vraiment approfondir leur sens pile poil bon la lettre par elle-même. Euh, encore une chose, parce que hum, hum, euh, chaque la, la lettre est identique, c'est-à-dire qu'elle elle, elle est formée de deux choses, c'est-à-dire que l'une veut dire amour et l'autre veut dire amour. Voilà, hein, tout simplement. Parce que, ah, on va pas. Alors donc il y en a une, c'est celle qui va le plus bas possible et l'autre c'est celle qui monte le qui est la plus haute. Vous voyez? c'est toujours, elles sont toujours posées, mais broum, broum, broum, et bien ça, ça vous fait pas penser, disons, à « Oh, mais les gosses, quand ils sont sur la barre et qu'ils font le soleil, et ben voilà, vous voyez d'où on sort, mais vous voyez d'où on sort nos expressions, et ben la langue française ». Elle est mais bourrée, bourrée de renvois comme ça. Mais c'est inimaginable. Elle est incroyable, cette langue française. Elle ne renvoie qu'à des choses comme ça. Et oui, c'est de là, quelque part, qu'on les a... On fait le soleil, on tourne, est y a, on a passé à un cycle. Et donc, il correspond à quoi, en définitive, ce signe euh, de... Là où, où il y a le soleil, figurez-vous. D'abord, c'est un, un signe jupitérien, donc à nouveau jupitérien et on le retrouve ici. Vous voyez Eh bien, c'est le. Euh, on dit que c'est le mois le plus heureux, disons, de l'année. C'est vraiment le. On va dire le mois béni. C'est fou ça. Donc alors là. Tous les poissons qui m'entendent, vous êtes nés dans un mois qui est béni, les enfants. Hein. Il est tellement béni que c'était ce mois-là qui a été choisi pour, quelque part, pour doubler, de façon, disons, à donner encore plus de chances et de chances et de justice également, et, et d'ordre. Disons, c'est un temps supplémentaire où on peut faire des tas de choses, on peut réguler des choses. On te dit, mais oui, mais tu as du temps, mais profites-en, mets des choses dedans parce que, voilà, il y a un esprit, je vous avais dit avec la, la balance, qui avait un esprit, disons, de clémence. Hein? Et bien, voilà, la clémence, elle tombe directe, elle est directement déversée quelque part sur les poissons qui se trouvent voilà, ici, qui a basculé. Alors, maintenant, je vous avais dit le pied, le pied, le pied. Alors, là, on va regarder le pied, le pied, le pied, le pied. Alors, là, il y en a quatre. Enfin, il y en a quatre parce qu'il y en a deux. Il y en a deux, d'accord. Donc, ça, c'est un renvoi. Euh, si un pied, euh, disons, par rapport, disons, au roi, valait 30. Alors, euh, c'est-à-dire un bonhomme. Donc, là... Ça fait euh, deux pieds, ça fait deux mois. Et là, à nouveau, deux pieds, vous voyez, deux pieds, deux pieds, ça fait 60 degrés. C'est-à-dire que là, il est en train de te dire, « Oui, ça se passe, disons, euh, dans un mois, qui est jupitérien ?»« Oui, ça se passe dans un mois qui est jupitérien. »« oh là là, mais attention, il y a deux signes jupitériens. » Eh bien, il te redit encore, « Non, non, non, non. » C'est un mois où il y aura deux mois de soleil, parce que un mois c'est le temps du soleil, 30 jours disons dans, dans une partie, et là il te dit non, non, non, c'est pas le signe, l'autre signe jupitérien là, qui, qui a aussi le nombre 60, 15, 60, la 15e carte et ça fait le nombre 60, il dit c'est l'autre c'est la fin, c'est l'autre, c'est à la fin. Hein, c'est celui qui est le douzième signe. Alors, vous imaginez un petit peu euh, tout ce qu'il est en train de dire avec ses cartes. Hein. Bref, est-ce qu'une seule fois on vous a parlé du poisson ici, des qualités du poisson, quelque part Non, à nouveau, vous voyez, eh bien, quelque part, euh, ce qu'on apprend ici simplement avec cette carte... Hein là parce qu'on voit effectivement que le seul message qu'on peut voir disons, qu'on peut ressentir oh ben il y a un soleil, oui c'est merveilleux il y a un soleil, ça apporte la vie que du bonheur et de la joie on voit de gosses et l'entente et tout oui c'est bon et donc c'est une belle carte et on sait disons que ouais cette carte disons c'est une carte qui est bonne, c'est une carte qui est bénéfique mais derrière ouh, vous avez loupé tout ça voyez Et quand vous ne mettez pas, par exemple, hein, en relation avec quelque chose d'autre, comme je, là, j'ai sorti, disons, quelques cartes, mais vous vous imaginez un petit peu Ah ben, voilà, on passe à côté, mais d'une d'une mine d'or, d'une mine d'or, voilà, hein, voilà, complètement. Eh ben, écoutez, euh, les amis... J'espère que cette vidéo vous a plu, tout simplement. Je vous dis au revoir, je vous dis donc à la prochaine vidéo. Euh, c'est étant donné que celle-ci, c'est la 19ème. Ah, hein? oh, mais je ne vous avais pas dit ça! Euh. Ouais, en plus c'est ça. Non, de toute façon, après je, je, je recommencerai sur un, un autre truc et il faut à un moment donné. Euh... Alors, les amis, je vous quitte et donc la prochaine carte, ça sera disons la carte numéro 20 et ça sera une grande surprise, vous verrez encore. Au revoir. Alors, je vous like et moi je partage avec vous. Mm -mm. Au revoir, à la prochaine fois. Mm.